C'est une fois dans un village, vivait un homme et ses trois fils. Et oui, c'est pas fini. Cet homme avait une chair très très précieuse Il lui tenait beaucoup à cœur. Parce que cette chair produit beaucoup de lait. Avec quoi il fabriquait des fromages, fromages de chèvre qu'il a apporté beaucoup chaque année. Alors, cet homme a investissé tout son amour et son temps à sa chèvre. Un jour, il a demandé à son fils aîné, parmi les trois garçons qu'il a, d'aller faire le pâturage à la chèvre. Alors, le fils est parti avec la chèvre dans le désert puisque c'est difficile de trouver un endroit vert ou l'oasis dans le désert. Il a quand même parcouru un bon chemin. Il a mené, il a trouvé de la nourriture, il a fait manger à sa fin roi dans l'oasis. Euh, un moment. Et il sentait la fatigue, donc il s'est reposé un peu sur une arbre. Pendant qu'il s'est reposé, le père aussi, qui était en bas dans le désert, était au même endroit, donc il a vu le fils qui, qui, qui était allongé. Il a vu la chair qui était là, donc il a posé rêve de réveiller son fils et lui parler. Et il a plutôt préféré s'adresser à sa chair préférée. Sa chair précieuse. Alors, il a demandé à la chère s'il avait bien mangé, elle était bien s'occuper par le fils. La chère a dit Haha, elle, a, elle, a, elle a souri, elle a, elle a ri, elle s'est moquée, mais ton fils ne vaut rien. Il m'a amené ici, il m'a abandonné, il m'a attaché sur le soleil et voilà qu'il s'endort. Alors, le monsieur s'est posé des questions il a réveillé son fils et il a chassé avec les bâtons qu'il avait parce que dans le désert ou dans le village à cette époque, toutes les vieillards baladaient avec des cannes donc il a chassé avec la canne qu'il avait et elle lui demandait de ne plus retourner à la maison qu'il n'ait plus son fils donc le fils a voyagé il a voyagé pendant des mois, pendant des mois encore, et il est arrivé dans un village où tout était vert, où il y avait assez de cultivateurs, les gens travaillaient à la terre avec beaucoup de joie. Alors, il a fait les rencontres avec un monsieur, le chef du village, qui était aussi un grand cultivateur de la terre, qui savent comment. Euh, travailler la terre, comment trouver des sources d'eau pour arroser ses plantes. Alors le génome a côtoyé cet homme qu'il a appris beaucoup de choses, qu'il a appris son savoir-faire. Après avoir entendu l'histoire des génomes, il lui a promis qu'il allait apprendre à cultiver la terre à cultiver le désert comme ça, il pourra un jour retourner chez son père et lui apprendre son savoir-faire donc il est resté avec cet homme pendant des années en train d'y apprendre et en ce moment-là il s'est déjà passé quelque chose encore au village avec les deux fils qui restaient le deuxième fils a été aussi victime comme son grand frère le père a demandé d'aller faire le pâturage de la chèvre et il se retrouvé la même chose cette fois il a fait manger beaucoup même parce qu'il avait peur que ça lui arrive mais puisque la chèvre était bien déterminée, ce qui devait arriver va y arriver alors il a mené manger et quand ils sont arrivés à la maison le père s'adressait toujours, aurait demandé à son fils, il s'adressait à la chèvre Chèvre, est-ce que tu as bien mangé Il dit ben, Ça ne va pas, non Tu veux me tuer ici, non Je t'avais dit que tes enfants, c'est ne vaut rien. Et tu m'as envoyé avec ton fils et il est venu, il m'a attaché, il m'a abandonné. J'ai crié beaucoup et il ne m'a pas répondu et finalement, il m'a amené à la maison. Ah bon Le monsieur s'adressait, posait une question à son fils. Il a juste regardé comme ça, avec Satan, et son fils a pris la fuite de la maison parce qu'il avait compris le message. Et lui aussi il était parti en voyage. Alors, le fils aussi avait voyage, le deuxième fils bien sûr. Et sous les chemins pendant des mois, le voyage. Il a vendu à Monsieur parce qu'il était malade. et cet homme l'a soigné. Cet homme était un médecin, était un guérisseur qui arrivait à travailler sur les médecins traditionnels et modernes. Donc, il a pris comme apprenti. Il a montré, il a enseigné son savoir-faire. Il dit comme ça tu peux retourner chez ton père et lui apporter ton savoir-faire et aussi pouvoir aider les gens du village alors le fils a resté avec cet homme en train d'y apprendre et en ce moment-là, il s'est passé encore oui, bien sûr il s'est passé la même chose il s'est reproduit la même chose avec les cadets le plus préféré de ses enfants le monsieur a regardé son fils et a dit je suis désolé mais je dois pouvoir te déranger écoute bien, il ne faut pas que ce qui arrive à tes frères t'arrive aussi alors tu vas amener la chèvre au patrouillage et fais très attention il faut bien s'occuper parce que sinon tu vas finir comme tes deux frères et j'ai est parti avec la chair. il a trouvé un bon endroit où il y avait beaucoup d'eau, de sucre d'eau et de quoi manger il s'est nourri de la verdure jusqu'à il avait même coupé encore il a porté sur lui pour arriver à la maison et sur le chemin il a porté son père et qui a demandé à la chef s'il si a bien mangé, il a été bien s'occuper. La chef a répondu que non, ça s'est reproduit la même chose. Je vous ai dit que vous êtes une famille pas très gentille. Euh, voilà, ton fils aussi le, le préféré a refait la même chose. Alors, Voilà, je suis fatigué, je ne sais pas quoi répondre. Alors le monsieur n'avait pas besoin de... À la chef quand il a découvert, parce qu'il a mené la chair lui-même au pâturage et la chair, après avoir bien mangé, bien boire et tout a répété les mêmes mots au monsieur lui-même quand il lui a posé la question, est-ce que cette fois-ci tu as bien mangé il dit mais tu es con Comment tu peux méditer, je viens manger. Tu es aussi comme tes enfants. Je vous ai déjà dit dès le début que cette famille, ça va pas. Ah, comment ça réfléchit le vieux. Il commence à se poser des questions. Donc, je me suis fait avoir. Donc tout ce que tu disais sur mes enfants, c'était des mensonges. La chèvre a répondu c'était à toi de le voir, c'était à vous de voir. Alors, il a chassé la chèvre. Il a chassé. Et il s'est mis à la recherche de ses enfants. Et... Il s'est trouvé que, ne les a pas trouvés. Après des années de recherche, il a pris l'âge, tout triste, il est rentré chez lui. Sa maison était en ruine. Après avoir abandonné pendant des, des années à la recherche de ses ce, enfants. Alors il n'avait plus de choix que vivre par la mendicité. Il part chaque jour au marché de la magistrature. Un jour, pendant le ciel il était devenu un mendiant. Et il partait, il faisait la magistrature tous les jours. Il demandait aux gens, s'il vous plaît, aidez moi je n'ai plus croix en manger. mes enfants m'ont quitté mes trois fils ma maison est en ruine. aujourd'hui je suis resté avec rien et pendant qu'il faisait ça un jour il faisait très très froid il était fatigué il n'avait pas quelque chose contre le froid il n'avait pas une envie Assez bien fait contre les autres il rencontre un culturier sur son chemin et il a demandé de l'aide c'est là qu'il s'est rendu compte et même le culturiste s'est rendu compte que c'était de la famille non il a retrouvé son fils le deuxième fils parce qu'il connaissait le métier de chèvre et donc euh, c'est à dire ils ont utilisé le poids pour, hein, pour fabriquer des vêtements, la laine. Donc euh, il est devenu de culturé, il était dans tout. Tout qui est habits, tout qui est qu chaussures, tout qui est habillement, il était dedans. Donc il a aidé son père. Mais c'était un peu trop tard parce qu'il était malade, très, très, très malade. Donc quand ils cherchaient un médecin, ils ont trouvé un médecin. Mais c'était qui Les cadets. Le dernier fils qui avait aussi appris la médecine. Donc qui a soigné son père et il a expliqué qu'est-ce qu'ils avaient fait quand ils, ils ont quitté. Ils sont partis au marché pour faire des marchés. Ils trouvent le fils aîné qui est en train de vendre ses produits parce qu'il était devenu agriculteur. Que lui aussi était pourtant heureux de voir son Père donc ils sont partis à la maison à la maison en train de s'expliquer entre ils sont partis à la maison à et chacun des fils expliquait au Père ce qu'ils avaient appris pendant cette long voyage pendant cette absence et ils ont enseigné le Père de les savoir faire. Ils ont travaillé ensemble, ils ont eu un grand champ avec beaucoup de bétail. Le médecin qui a ouvert un centre médical et le couturier qui était l'élevé le de bétail aussi avait ouvert une entreprise de vêtements. Donc ensemble ils avaient un grand revenu. Ensemble, ils avaient réalisé un rêve incroyable. Ensemble, ils n'avaient plus besoin d'aller très loin, de voyager ou en trouver. Avec les savoir-faire, ils sont revenus ensemble pour pouvoir vivre mieux.